Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mai, euh, signe par signe. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, évidemment, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et puis évidemment pour des questions personnalisées sur Tipeee. Bélier et ascendant Bélier. Alors écoutez, ce mois-ci l'ambiance générale va être générée par le Soleil en Taureau. C'est le signe qui vous suit euh, euh, immédiatement et il représente vos avoirs, c'est à dire ce que vous pouvez acquérir, euh, l'argent que vous allez gagner, euh, les cadeaux que vous allez vous faire ou que vous allez faire aux autres, bref tout ce qui est Acquisition et euh, donc euh, euh, aussi euh, perte, évidemment, ça va ensemble, hein, c'est toujours une, une dualité. Donc voilà, ça c'est l'ambiance générale du mois que chaque décan ressentira à son tour. Votre planète maîtresse Mars, elle, elle va euh, parcourir deux signes. D'abord elle est en Gémeaux et après le 16, elle sera en Cancer. Donc avant le 16 et la première semaine du mois de mai, elle est opposée à Jupiter, ce qui n'est pas du tout mauvais pour vous, hein. au contraire, ça va être un espèce d'accélérateur de, de, de particules hein, presque, vous allez être sur tous les fronts, vous allez très certainement faire beaucoup de propositions ou en recevoir, hein. Bon, pourquoi pas, ça n'est pas euh, euh, ça n'est pas quelque chose d'impossible que de recevoir des propositions, d'autant plus que vous êtes plutôt dans une bonne période. C'est une en tout cas pour vous, euh, premier et deuxième décan, c'est pas une mauvaise année, hein, on peut pas dire. Donc euh, on, on retrouve Mars à partir du 16 euh, en Cancer, alors là c'est un petit peu moins dynamique, parce que Mars va être sous l'influence de, de la Lune, planète maîtresse du Cancer, et que donc elle sera un petit peu moins euh, décidée, un petit peu moins... Euh, bon, vous serez entreprenant, mais vous douterez par moments, et surtout vous serez euh, parfois très réactif, euh, sous le coup de vos émotions, vous ne contrôlerez pas toujours bien vos actions et décisions dans la mesure où vous serez dans l'action-réaction. Donc essayez de, de vous calmer à ce niveau-là, de prendre un petit peu de recul, de manière à ne pas partir un petit peu dans toutes les directions, parce qu'après le 21, il ne faut pas oublier que euh, le Soleil sera en Gémeaux et que, que ce sera plus du tout la même ambiance, hein. ce sera beaucoup plus dispersé et vous aurez tendance donc à disperser votre, euh, votre énergie. Taureau et ascendant euh, Taureau, euh, eh bien, bon anniversaire à tous puisque le Soleil euh, est dans votre signe euh, en ce début de mois et euh, il restera jusqu'au 21, date à laquelle euh, il atteindra les Gémeaux. Donc, euh, c'est vous qui donnez le ton hein, ce mois-ci. C'est votre signe qui euh, imprime euh, ses qualités et ses défauts aussi. Euh, sur tout le monde. Et euh, ses qualités principales, c'est celles d'union, de, de réunion, de conciliation, de réconciliation, euh, de, de partage aussi. Donc c'est un mois où si vous voulez, on, on essayera peut-être de trouver des accords, d'arranger les choses, d'être moins euh, dans la querelle, hein, comme on a pu l'être euh, auparavant, en période Bélier par exemple, ou même encore avant. Bon, toujours est-il que c'est le mois de la conciliation, avec des hauts et des bas bien sûr, mais euh, il y aura des moments où on fera de réels efforts pour tous s'entendre, trouver un, un, en tout cas un point commun euh, sur lequel se rassembler et se réunir ça, ça va être donc l'ambiance du mois et votre ambiance à vous aussi, bien évidemment. Mais en ce qui vous concerne, il faut regarder ce que fait Vénus, qui est votre planète maîtresse, c'est quand même extrêmement important. Et euh, Vénus d'abord elle va être en Bélier jusqu'au 15, donc dans votre le signe qui vous précède, et ma foi, elle n'aura pas trop d'influence sur vous, hein. elle, est, elle est en 12, elle est cachée, euh, elle cherche plutôt la discrétion. Hein? Donc vous aussi, vous chercherez la discrétion. Euh, ou alors vous serez amoureux de quelqu'un euh, que vous ne pouvez pas atteindre, qui ne sait pas euh, les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Il y aura une notion peut-être de secret. Tout cela étant évidemment hypothétique. Mais l'important ça va être l'entrée de Vénus dans votre signe, donc le 15, et elle va être immédiatement en conjonction avec Uranus. C'est un aspect important parce que la conjonction c'est l'aspect le plus important du zodiaque, et que bon la conjonction avec Uranus ben, c'est pas toujours facile à vivre parce que ça crée de fortes tensions. Alors déjà peut-être que vous avez des problèmes dans votre couple mais euh, ils seront certainement accentués par euh, cette rencontre entre euh, Vénus et Uranus qui peut aussi euh, correspondre à je dis des tensions mais les tensions elles peuvent euh, euh, évoluer vers une rupture vers une cassure bon cela dit, avec Uranus, ça n'est jamais définitif parce que c'est une planète qui euh, est un peu erratique, elle fait des allers-retours, elle va dans un sens, elle va dans un autre, euh, en apparence hein, bien évidemment. Donc euh, même si quelque chose se casse, je ne dis pas que c'est réparable, mais que vous essayerez en tout cas de faire ce qu'il faut pour euh, que ce soit euh, réparé. Chers Gémeaux et Ascendants Gémeaux, euh, c'est un mois Taureau, donc le soleil hein, qui va donner l'ambiance du mois. Le soleil se trouve en, en, dans votre 12e secteur, c'est-à-dire qu'il est derrière votre signe, donc il est un petit peu occulté, hein, euh, symboliquement en tout cas, euh, et euh, peut-être que vous serez un petit peu moins en forme que d'habitude, ou alors que vous aurez moins envie de vous montrer, moins envie de sortir, euh, hein, parce que le Gémeaux il aime bien sortir et, et aller s'amuser, mais bon alors... Euh, cela dit, euh, ça durera quelques jours pour chacun hein, puisque le soleil est rapide, et qu'il doit faire euh, donc tout, quand même tout le taureau euh, avant d'atteindre votre signe. Donc euh, je pense que ce sera l'affaire de 2, de, 3, de quatre jours euh, maximum, ou peut-être vous aurez aussi l'impression euh, qu'on vous calcule pas, qu'on fait pas assez attention à vous, que vous êtes euh, mis à l'écart. Euh, alors je dis bien l'impression, c'est pas forcément la réalité, hein, mais euh, bon, vous pouvez, il euh, y a un côté si vous voulez avec le secteur 12, euh, euh, Caché, secret, euh, euh, vous voyez, euh, où, où on ne veut pas montrer, on ne veut pas se montrer ou alors on ne veut pas voir non plus, hein. il peut, peut y avoir quelque chose dans, dans les événements euh, qui vous déplaira et que vous préférez ne pas voir, vous préférez hein, oublier. Maintenant il faut voir ce que va faire votre planète maîtresse, hein. c'est quand même euh, aussi la planète la plus importante, Mercure donc, planète d'échange, hein, elle, elle définit d'ailleurs euh, euh, comment dire, la personnalité de votre signe, hein, elle est basée sur, euh, sur Mercure. Et Mercure ce mois-ci, elle va faire trois signes, donc vous allez euh, changer de, de, de façon d'être euh, plusieurs reprises dans le mois. C'est peut-être pour ça qu'on dit que hein, vous êtes quelqu'un de qui, qui change, qui varie, qui n'est jamais le même tout en étant toujours lui-même, enfin il y a un côté aussi très caméléon chez le Gémeaux, hein et donc ça vient de Mercure. Elle commence le mois en Bélier, donc là pas de problème, vous pouvez vous exprimer, bon sauf qu'elle va être quand même euh, euh, Dissonance avec Saturne, donc il euh, y a un moment, il y a quelqu'un qui vous répondra pas, hein, ou qui annulera un rendez-vous, mais bon, ça va, va passer euh, à toute allure. Hein. Ensuite, euh, elle va se trouver euh, en taureau, euh, à partir du 6. Alors en taureau, elle est aussi dans l'ombre de votre signe, donc ça va pas être très pratique pour vous exprimer. Euh, vous tomberez sur des gens qui vous répondront pas, qui vous écouteront pas, qui feront euh, euh, comme si vous leur aviez rien dit, hein, et ça, souvent, sont les enfants, les adolescents, hein, qui sont comme ça, euh, vous leur donnez des consignes et puis euh, ils font le contraire et, ou ils ne vous écoutent pas. Et puis ça se terminera avec un mercure dans votre signe bien évidemment, et qui va le parcourir assez vite hein, dans la, les 10 derniers jours du mois, et, et qui va obligatoirement faire une dissonance avec Neptune, et euh, si vous êtes du 2e décan, enfin de la fin du 2e décan, vous savez ce que ça signifie hein, la dissonance avec Neptune. Vous n'y verrez pas, pas clair, il y aura du mensonge dans l'air, euh, de la tromperie, peut-être de la trahison, enfin bref, une situation que vous connaissez bien. Cancer et ascendant Cancer, euh, euh, c'est un mois euh, Taureau, donc c'est le Taureau qui va imprimer euh, sa marque, ses qualités, ses défauts euh, un petit peu à tout le monde. Hein. Donc vous, euh, vous n'en serez pas mécontent parce que le Taureau est en harmonie avec vous, que c'est un signe amical qui vous parle d'alliance euh, professionnelle, de euh, comment dire, de vous trouver dans un groupe, euh, vous voyez, qui travaille bien, euh, qui euh, euh, où tout le monde s'entend bien, euh, si vous travaillez en équipe par exemple, ben ce sera plus facile ce mois-ci parce que euh, avec euh, le Taureau, c'est Vénus un hein, petit peu qui donne euh, euh, le, le, le ton, et Vénus elle est euh, pour euh, que tout le monde se s'entende bien, qu'on se réconcilie, qu'on trouve des accords, euh, bref, vous serez euh, certainement très occupé avec une nombreuse euh, clientèle, enfin tout ce que vous aimez, parce que le Cancer, il adore faire des affaires et en période taureau, il a toujours plein de projets et de, euh, de dossiers euh, qui vont se faire, de, de, de prospects, enfin bref, c'est une bonne période pour vos activités et pour euh, les faire progresser. On va parler donc de votre planète maîtresse qui est la Lune. Euh, la Lune appartient au Cancer et donc euh, elle va euh, vous donner, euh, comme d'habitude, une nouvelle Lune et une pleine Lune. Donc la nouvelle Lune du Taureau se fera euh, le 5 euh, en plein milieu du signe et elle va forcément accentuer hein, tout ce qui est euh, euh, représenté par le Taureau pour vous, Cancer, c'est-à-dire les projets, les prospects, les, euh, les alliances professionnelles, mais aussi vos amitiés, bien évidemment. Hein. Donc elles seront euh, le plus souvent au premier plan, euh, et puis vous aurez intérêt à vous comporter de manière amicale, parce que c'est de cette manière-là que vous obtiendrez quelque chose, c'est pas en allant à, à l'affrontement, hein, jamais. Euh, en période taureau, il faut toujours y aller dans la douceur et et prendre les autres par les sentiments, c'est vraiment la meilleure chose que vous avez à faire, euh, en tout cas au moment de la nouvelle lune. Au moment de la pleine lune qui aura lieu euh, en, en fin de mois, enfin en fin de mois euh, taureau, c'est-à-dire le 18, et elle sera à la toute fin euh, à la fois du scorpion et du taureau, elle va opposer euh, ces deux signes deux signes qui sont également en harmonie avec vous, donc euh, cette pleine lune est très évolutive, hein, elle va vous très certainement vous aider à euh, concrétiser un projet, en tout cas vous pourrez ramener des gens autour de ce projet que vous avez et euh, avancer euh, dessus. C'est euh, ce sont des secteurs, si vous voulez, qui sont occupés par le Soleil euh, en Taureau, donc la 11, et euh, la Lune en Scorpion, donc le secteur 5. Hein. Il y aura forcément quelque chose que dont vous serez fier, que vous aurez réussi et ce sera euh, probablement euh, je sais pas, un contrat ou une affaire que vous aurez conclu. Lion et ascendant Lion, euh, le soleil, votre maître, euh, maître du zodiaque, est en taureau et donc, euh, comme pour les autres, ça imprime euh, disons que ça donne la tonalité à votre mois qui est un mois consacré très certainement à euh, votre carrière, votre évolution professionnelle, ou même les régressions que vous pouvez connaître dans ce domaine euh, à cause de la présence d'Uranus précisément en Taureau. Donc euh, euh, il se trouve que va ben, y avoir quand même de bons aspects et que pour certains euh, des camps, ça se passera euh, plutôt bien, qu'il y aura des accords de trouver euh, professionnels, toujours, ou alors que vous arriverez euh, peut-être à, à trouver un, un, un job si jamais euh, vous étiez sans emploi. C'est en tout cas le mois hein, euh, qui s'y prête le mieux euh, dans la mesure où euh, tout concourt, tout va dans le sens d'une réalisation entre guillemets de vos ambitions ou d'une concrétisation plutôt euh, de certaines de vos ambitions, hein, pas toutes. Euh, le 21, le soleil rentrera en gémeaux, donc ce sera un, no, une autre ambiance pour vous, ce sera une ambiance euh, de projet euh, et de projet euh, vous en avez certainement. D'ailleurs il y en a un qui vous, doit vous torturer un petit peu, si vous êtes du premier er décan. Euh, c'est un projet euh, peut-être qui vous oblige euh, à prendre votre indépendance, ou alors ce euh, sont les circonstances dans lesquelles vous êtes qui font que vous allez être obligé de prendre votre indépendance. Mais euh, bon, c'est quelque chose qui sera d'ailleurs euh, activé à plusieurs reprises, hein, avec l'entrée par exemple de mercure, euh, autour du 6 mai en en taureau donc elle va rencontrer uranus tout de suite et puis vénus le 15 16 par là va rencontrer aussi uranus donc tout ça va faire progresser malgré vous euh, premier décor hein, je précise euh, le projet euh, sur lequel vous êtes ou sur lequel on vous a mis euh, et qui peut une contrainte, ce n'est pas forcément quelque chose euh, que vous avez euh, décidé par vous-même. Mais vous vous êtes adapté, vous vous êtes dit que vous êtes quelqu'un de positif, vous vous êtes dit que peut-être vous pouviez faire quelque chose de positif de ce qui ne l'était pas pour vous. Et continuez d'essayer, je pense que c'est une bonne chose. Vierge et ascendant vierge, euh, dans votre moi, il y a surtout le soleil en taureau qui est en harmonie avec vous. C'est un signe de progression, euh, d'ouverture, vous allez très certainement avoir plus d'opportunités, hein. déjà que vous en avez pas mal, mais euh, vous allez en avoir encore plus, euh, et, euh, je pense que vous serez assez content euh, de, du fait que cette expansion que vous êtes en train de vivre, euh, en tout cas si vous êtes du premier décan, hein, et même euh, aussi euh, si vous êtes de la fin du second, c'est pareil. Il y a une notion d'expansion, d'ouverture, de vraiment euh, quelque chose qui vous, euh, vous permet d'aller euh, plus loin et au-delà de vos limites. et Parfois un peu trop loin hein, pour le deuxième décan. Toujours est-il que euh, il y a votre planète maîtresse à laquelle on doit porter attention, et votre planète maîtresse, c'est Mercure. Donc Mercure, elle va parcourir trois signes quand même ce mois-ci. Hein. Donc je pense que ça va être un mois très occupé pour vous les Vierges en particulier. Donc bon. Mercure sera en bélier jusqu'au 6. Donc on ne fait pas trop attention à ça. Ce sont des questions d'argent que vous allez avoir à débrouiller. Et euh, euh, moi, je pense que vous le ferez assez rapidement, hein, parce qu'avec Mercure en bélier, tout va très vite. Ensuite, elle sera en taureau. Donc ce sera, je ne dis pas qu'elle sera plus lente, mais vous aurez, euh, vous, l'impression que vous pouvez prendre votre temps pour faire les choses. Et ça, c'est quand même important, parce que vous êtes quelqu'un de stressé, naturellement. Et que, bah, si vous prenez votre temps, vous allez être moins dans le stress. Hein. Euh, D'autant plus que vous aurez très certainement une bonne nouvelle hein, euh, juste après le 6, euh, dans la mesure où euh, Mercure sera en conjonction avec Uranus, euh, elle-même en bon aspect avec votre premier décan c'est euh, ou une bonne nouvelle, ou une nouveauté, ou vous-même vous allez vous surprendre parce que vous allez faire quelque chose que vous ne faisiez pas d'habitude, et vous vous apercevrez que, bah, que finalement bah, ce n'est pas si désagréable que ça, que ça peut vous être surtout très utile. Donc euh, hein, ce mercure en taureau, euh, qui va y rester un bout de temps, hein, euh, ça va vraiment être une bonne chose pour vos euh, pour tout ce qui est euh, liaison euh, avec l'étranger, par exemple, euh, euh, projection d'un voyage, euh, euh, puis aussi euh, de prendre de la distance, de ne pas avoir euh, le nez dans le guidon, comme on dit, euh, ce qui est souvent euh, votre cas. Bon, euh, le mois se terminera avec euh, Mercure en... En, en Gémeaux, hein, donc euh, tout en haut de votre ciel, et certainement ce sera l'occasion euh, d'un rendez-vous important, mais euh, qui pourrait être reporté à plusieurs reprises, puisque Mercure va être en dissonance avec Neptune et vous aurez affaire à quelqu'un qui ne saura pas très bien ce qu'il ou elle veut. Balance et ascendant balance! Ce mois-ci, ce joli mois de mai, est géré par euh, le Taureau, comme tous les ans, et euh, le Taureau va donner, euh, vous donner euh, l'ambiance de votre mois, elle est spécifique à votre signe, hein, c'est pas pour tout le monde, ça va être uniquement pour vous, le Taureau va occuper un secteur financier de votre thème. Aussi euh, possiblement vous allez peut-être être plus productif et rentrer plus d'argent, pas forcément pour vous, mais pour votre société par exemple, ce qui ne vous empêchera pas de toucher un petit bonus, c'est dit hein, éventuellement. Euh, si vous êtes dans un processus dépensier, essayez de mettre le haut là parce que la conjoncture vous dit qu'il faut épargner et même peut-être essayer de placer un petit peu d'argent, ça pourrait être positif pour vous. Évitez absolument en période taureau de douter de vous-même. Hein? Je veux que vous me le promettiez, ayez confiance en vous, euh, même si euh, en certaines circonstances vous vous sentez un petit peu dévalorisé, dépêchez-vous de repenser à tous les succès que vous avez pu avoir, hein, c'est important. Maintenant on va s'occuper de votre planète maîtresse qui est Vénus. Euh, Vénus elle va être en Bélier, euh, c'est-à-dire face à vous, hein, jusqu'au 15, et ce faisant à un moment ou à un autre elle va être opposée à Saturne, enfin opposée, non, elle va être en dissonance avec Saturne. Ça n'est pas un aspect très agréable, vous le savez, euh, ce n'est pas pour le premier décan, c'est à la rigueur entre le 2e et le 3e décan que ça se passe. Euh, Vénus et Saturne, malheureusement, c'est frustrant, hein? on se dit qu'on est pas gâté par la vie, on peut déprimer même un petit peu, ou éprouver une très forte nostalgie parce que euh, on se rappelle des temps anciens où tout était mieux. Euh, et puis il est possible aussi que quelqu'un vous manque, euh, même peut-être votre chéri parce qu'il est parti en voyage d'affaires ou je ne sais pas, hein mais il peut y avoir une notion de manque avec euh, cette dissonance de Vénus et Saturne. Il euh, bon, y a Vénus et Pluton aussi qui peuvent vous mettre devant, face à quelqu'un de très inflexible, de dur, et vous aurez le sentiment euh, d'être moins amoureux, forcément. Hein? Et puis euh, le 15, euh, Vénus rentrera en Taureau et euh, bon, alors elle sera dans un secteur, euh, comment dire, où la sexualité a de l'importance. Donc il y aura une période, euh, à partir du 15, il y aura quelques jours où vous serez dans un climat un petit peu érotique, donc si vous êtes en couple, bon c'est très bien, hein, vous aurez quelqu'un avec qui partager vos fantasmes, euh, mais si vous êtes seul, il faudra dévier cette, euh, cette énergie vers euh, vers autre chose, hein, qui sera aussi une source de plaisir, mais qui ne sera pas le sexe. Scorpion et ascendant euh, Scorpion, euh, euh, votre mois de mai est régi euh, par le Taureau, hein, euh, comme tout le monde, mais en ce qui vous concerne, le Taureau n'a pas la même euh, la même signification que pour les autres signes. Hein. Pour vous, c'est le rapport à l'autre, hein, c'est euh, on est à la mi-temps de votre année, et donc vous passez de six mois très personnels à six nouveaux mois, un petit peu plus tournés vers les autres et euh, pas forcément dans la dépendance, mais dans le partage. Hein. Il va falloir être un petit peu plus partageur. Euh, C'est en tout cas ce que vous dit le Soleil en Taureau, mais il est aussi euh, volontiers euh, conciliant. Hein. Donc euh, s'il y a des conflits, s'il y a des rivalités, euh, eh bien le Taureau vous dira, euh, vous soufflera à l'oreille d'essayer de trouver des compromis, de trouver le moyen euh, d'être un petit peu plus conciliant, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très entier, donc euh, là, en période Taureau, il faut l'être un petit peu moins. On va s'occuper maintenant de votre planète maîtresse et de ce qu'elle fait. Et votre planète maîtresse, c'est Mars. Hein? Donc euh, Mars, elle se trouve en gémeaux euh, une partie du mois, euh, en tout cas euh, jusqu'au 16. Elle est euh, dans un signe, comment dire, qui parle d'argent, et elle est euh, opposée à Jupiter. Euh, donc ce sont vos deux secteurs d'argent en fait qui sont concernés euh, par cette opposition, qui a lieu en début de mois, hein. après vous n'en entendrez plus parler. Donc il est possible que vous ayez une décision à prendre concernant soit un achat, soit une vente, parce que euh, beaucoup de Scorpions euh, ont été... Euh, que Jupiter, étant donné que Jupiter se trouve dans votre secteur d'argent depuis le mois de novembre, hein, donc vous avez peut-être été nombreux à avoir soit des problèmes parce que vous n'aviez pas assez, soit euh, à acheter un bien peut-être, hein, ou à en vendre un. Et donc euh, il peut y avoir... Euh, vous pouvez trouver un terrain d'entente peut-être euh, avec une personne euh, qui veut acheter votre bien ou avec une personne qui est vendeuse, alors évidemment, faut discuter les prix hein, et ça, pour ça je vous fais confiance, hein, le Scorpion euh, il n'est pas né de la dernière pluie et c'est pas vous euh, qui vous ferez avoir, ce serait plutôt l'autre hein, qui se ferait avoir. Puis Mars va passer en Cancer hein, à partir du 16, donc euh, là elle sera en très bon aspect avec vous, euh, vous aurez de l'énergie à revendre, vous serez déterminé, volontaire, euh, et euh, vous entreprendrez. Hein. Il y aura une volonté, même peut-être un peu trop, hein. Ça, il y aura un petit peu d'exagération dans l'air, vous y mettrez vraiment beaucoup d'énergie, euh, peut-être parce que vous aurez besoin finalement de dépenser cette énergie pour pouvoir dormir le soir, parce qu'elle sera euh, parfois euh, un petit peu en, en surplus, mais en même temps euh, bon, c'est quand même une très bonne euh, euh, un très bon aspect, si vous voulez euh, être celui ou celle qui prend les décisions hein, et, et non pas euh, que ce soit les autres qui les prennent à votre place, parce que ça peut arriver hein, que vous laissiez les autres euh, euh, décider parce que ça vous embête, euh, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur des euh, détails du quotidien, mais là, alors vous prendrez tout en main, hein, euh, Vraiment, euh, vous irez euh, euh, au devant, euh, vous serez dans l'action au maximum. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope du mois de mai, et eh bien euh, vous êtes sous la domination du Soleil, une domination doute virtuelle, hein, bien évidemment, euh, le Soleil se trouve en Taureau ce mois-ci, donc pour vous Sagittaire, le Taureau c'est le signe du travail, euh, pas de la carrière, hein, du travail quotidien, de celui que vous effectuez tous les jours, les trajets que vous effectuez pour aller au travail, ou les recherches que vous effectuez pour votre travail, enfin bref, bon tout ce qui est de l'organisation aussi de votre vie quotidienne. Et alors euh, Étant donné que euh, le taureau est un signe de douceur, de conciliation, euh, de tendresse, enfin vous voyez, un côté euh, un petit peu on se laisse aller. Euh, euh, bon alors qu'est-ce que vous allez vous accorder peut-être quelques jours de, de congé étant donné que le mois de mai est quand même truffé de, de dates euh, <rire> auxquelles on peut faire prendre un petit peu plus, vous voyez, avec les ponts. Euh, je pense que c'est un mois où vous allez être un petit peu, non pas paresseux, hein, parce que c'est pas du tout dans votre nature, mais vous allez peut-être lâcher un petit peu prise par rapport au travail, être moins... Euh, euh, puis surtout vouloir vous dégager euh, des problèmes. Hein. Ce que vous voudrez, c'est un quotidien serein, euh, sans souci. Bon, ça n'existe pas, mais on peut tendre vers, on peut essayer en tout cas. Hein. Euh, justement on va voir ce que fait euh, votre planète maîtresse, euh, Jupiter. Euh, est-ce qu'elle va vous aider ou est-ce qu'elle ne va pas vous aider à, à, à obtenir ce climat un petit peu plus serein euh, auquel vous aspirez? Eh bien écoutez, euh, euh, c'est pas gagné! C'est pas gagné parce que... Euh, bon Jupiter elle est dans votre signe, vous le savez, elle est dans votre troisième e décan. Et elle recule. Alors ça c'est un facteur qui fait qu'elle est un petit peu moins active, mais il n'empêche qu'en début de mois, elle s'oppose à Mars. Là vous aurez forcément euh, affaire aux foudres jupitériennes. Alors soit c'est vous qui serez très en colère, soit c'est quelqu'un qui vous en voudra et qui vous attaquera euh, parfois de manière injuste. Hein, euh. Mais encore une fois, Jupiter est en rétrograde, je ne suis pas sûr du tout que ça va euh, avoir euh, un, un vrai impact, peut-être que c'est déjà passé, hein, cette histoire d'attaque injuste et que simplement maintenant vous devez peut-être, hein, je suis dans l'hypothèse, que vous devez préparer votre dépense, votre défense, peut-être votre dépense d'ailleurs parce que peut-être qu'on vous réclame de l'argent. Euh, donc pour quand Jupiter redeviendra direct et que là, les choses vont euh, revenir, si vous voulez, d'une certaine manière, comme euh, il y a quelque temps. Euh, donc ça, ce sera euh, à partir du mois de septembre en gros. Hein. Euh, certainement, il y en a qui ont euh, des problèmes avec la loi, euh, qui sont en procès ou quelque chose de ce genre, et euh, donc la période de jupiter rétrograde, il faut travailler la question. Capricorne et ascendant euh, Capricorne, donc euh, votre horoscope de ce mois de mai est euh, sous euh, l'égide, sous l'influence euh, du Soleil en Taureau, en tout cas jusqu'au 21 du mois. Et euh, ce Soleil en Taureau est très positif pour les Capricornes parce que il vous incite à vous aimer, à aimer euh, ce que vous faites, à être plus euh, beaucoup plus positif que vous ne l'êtes d'habitude. Hein. Je ne dis pas que vous êtes négatif, mais vous êtes tellement réaliste que euh, bah, vous ne rêvez pas toujours beaucoup, vous n'êtes pas toujours content parce que euh, les choses ne sont jamais assez bien faites, euh, vous-même n'êtes jamais assez performant, hein. vous êtes beaucoup dans la, dans la performance. Or avec le soleil en taureau, hein, vous allez vous calmer un peu. Euh, vous allez être plus dans le, le, le besoin d'avoir de, de, de, du plaisir, de profiter de l'instant présent. Je sais bien que c'est un cliché, hein, mais euh, bon, c'est vrai que quand on profite de l'instant présent, ça fait du bien. Et ça fait pas seulement du bien comme ça vous êtes content, mais ça fait du bien à votre corps aussi. N'oubliez hein. pas que la tête et le corps sont intimement reliés, et que tout ce qui vous fait du bien à la tête, ça vous fait du bien au corps aussi. Et l'inverse, c'est aussi valable, c'est-à-dire que ce qui vous fait du mal dans votre tête, ça vous fait du mal à votre corps également. Euh, regardons maintenant ce que fait votre planète maîtresse Saturne. Alors vous savez qu'elle est dans votre signe, hein? elle est euh, entre le deuxième, elle navigue entre le deuxième et le troisième décan, début, début du troisième décan. Euh, elle est rétrograde à présent, donc elle retourne hein, dans votre deuxième décan, et elle reçoit en début de mois euh, d'abord une dissonance de de mercure, bon, qui est très rapide et qui peut correspondre tout simplement à une annulation. Vous voyez, quelque chose, quelqu'un qui vous, qui vous dit oh ben non finalement je ne peux pas venir, ou euh, euh, une porte qui se ferme, mais c'est très rapide, vous allez passer très rapidement à autre chose, parce qu'après, euh, Mercure rentre en taureau le 6, c'est là, hein, ça va être certainement euh, euh, par rapport à Saturne, en tout cas, à votre planète maîtresse, ce sera bien meilleur, puisque elles vont être un petit peu plus tard euh, en harmonie toutes les deux, et qu'une harmonie entre Mercure et Saturne, ça vous donne ça ne peut que vous donner de l'assurance dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de vous faire accepter par votre entourage, vous, vous, ce que vous direz sera écouté et aura de la valeur. Finalement, quand on vous écoutera, on fera quand même très attention à ce que vous direz. L'autre aspect que vous avez, c'est l'entrée de Mars en Cancer face à vous à partir du 16. Hein. Donc il peut y avoir un petit conflit, mais croyez-moi, vous serez surpris de la manière dont vous allez le régler. Ça se passera très bien! Verseau et ascendant Verseau. Dans votre horoscope de ce mois de mai, le signe qui domine, hein, c'est en tout cas jusqu'au 21, c'est le Taureau et c'est un signe important de votre zodiaque puisque c'est un des angles euh, sur lequel votre personnalité est construite. Hein. Il y en a quatre. Bon, il y a votre signe bien sûr, il y a le Taureau, il y a le Lion et le Scorpion. Euh, toujours est-il que le Taureau, lui, euh, est important parce qu'il représente votre vie intime, votre vie familiale votre clan, les personnes vraiment auxquelles vous, ten, vous tenez euh, fortement, et euh, tout ça sera évidemment mis en avant par la présence du soleil dans ce signe. Euh, le taureau, c'est aussi le toit euh, qui vous abrite, c'est votre maison. Certains d'ailleurs ont, ont pu avoir à déménager et à vivre vraiment un traumatisme, hein, parce que c'est traumatisant de déménager. Euh, d'autres ont pu euh, euh, quitter un endroit et euh, s'en retrouver aussi euh, euh, très déstabilisant, euh, très déstabilisé parce que, euh, et c'est là qu'intervient votre planète maîtresse, Uranus, elle est en dissonance avec vous, avec votre premier décan, et c'est évidemment, vous êtes dans une période où vous ne savez pas où vous allez, euh, vous avancez un petit peu pas à l'aveuglette, parce que le Verseau il a toujours des, des, un sens de l'anticipation qui est très fort. Mais euh, bon, euh, vous n'arrivez pas à avoir euh, les pieds bien ancrés dans le sol. Hein. C'est donc euh, actualisé déjà par le Taureau, et ensuite ça va être actualisé par plusieurs planètes qui vont se trouver en, en Taureau et qui vont être conjointes à Uranus. Il y aura d'abord Mercure vers le 6-7, alors là vous apprendrez peut-être une nouvelle qui va vous étonner ou qui va encore une fois vous déstabiliser, et puis il va y avoir aussi Vénus qui après le, le 15 va être en Taureau et va être également en conjonction avec votre planète maîtresse, donc avec Uranus. Et là il peut y avoir quand même une forme de cassure, et qui même si elle n'est pas extérieure, vous la ressentirez à l'intérieur. Vous vous direz, il faut que je passe à autre chose, euh, ce n'est pas, euh, je ne peux plus tenir euh, sous ce régime-là. Voilà. C'est vraiment, euh, euh, alors je vous dis, la cassure ne se fera peut-être que symboliquement à l'intérieur de vous, mais à un moment ou à un autre, euh, dans l'année qui vient, elle se manifestera euh, réellement. Poissons et ascendant Poissons, votre mois de mai, votre horoscope pour le mois de mai, est géré par le soleil en Taureau. Euh, euh, bon c'est le cas pour tout le monde, mais euh, pour chaque signe, le Taureau a une signification différente. En ce qui vous concerne, c'est une... Euh, il se trouve dans un secteur très sympathique de votre zodiaque, et donc vous allez forcément euh, tomber sur des gens sympathiques, des clients, des confrères, des collègues, enfin des gens de votre entourage avec qui il y aura une bonne communication, surtout quand Mercure va également rentrer en Taureau, je vous donnerai le, la date, euh, et euh, les échanges en tout cas seront essentiels pour que vous vous sentiez bien et surtout pour que vous vous sentiez plus fort parce que le soleil, c'est ce qui représente notre force. Hein. Donc euh, ce soleil en taureau vous dit que votre force ce mois-ci, ce sera euh, d'être dans le dialogue, dans l'échange, dans la négociation, et même peut-être euh, bon euh, que vous pourrez conclure une affaire dont vous serez plutôt satisfait. Donc concernant euh, votre planète maîtresse, euh, vous en avez deux. Hein. vous avez Neptune, euh, dont je vous parle souvent, et, et, et Jupiter. Et vous savez que Neptune et Jupiter ont été déjà euh, à plusieurs reprises euh, en dissonance toutes les deux, ce qui vraiment a été euh, à la fois pour les Poissons et pour tout le monde euh, une période vraiment déstabilisante hein, puisqu'on en a eu une en janvier. Euh, on en a une là euh, qui arrive euh, et on en aura une autre euh, en septembre. Donc là ça se prépare hein, parce que Jupiter, votre euh, donc euh, hein, une de vos planètes maîtresses, recule et va donc retrouver sa dissonance avec votre autre planète maîtresse, Neptune. Alors euh, bon, Jupiter euh, ce mois-ci, euh, bon c'est surtout le troisième e décan qui pourrait ressentir euh, euh, ces influx à travers euh, des problèmes avec l'autorité. Il y a certainement des problèmes euh, pour faire euh, avec un, un de vos boss, un de vos supérieurs, un parent, euh, quelqu'un qui a autorité sur vous et euh, qui abuse peut-être de cette autorité et euh, vous en avez marre, vous avez envie euh, très certainement euh, d'autre chose, hein, mais ce n'est pas le moment en tout cas pas tant que jupiter est rétrograde, et il va être rétrograde jusqu'au mois d'août. Donc attendez septembre-octobre pour voir comment ça se passe. En ce qui concerne Neptune, elle va être actualisée, mais seulement en fin de mois, euh, par Mercure euh, qui sera alors en Gémeaux, et il faudra faire attention euh, à ne pas euh, être victime de quelqu'un qui va vous mentir, qui va vous trahir, ou ne pas être vous-même celui qui raconte des histoires, parce que bon, ça peut vous aider à vous sortir d'un mauvais pas par exemple. Mais bon, j'ai peur que ça vous retombe dessus avec cette conjoncture, hein. donc euh, essayez, en tout cas si c'est vous hein, qui êtes celui qui raconte des histoires, essayez de, bah, de raconter le moins possible. <rire> On se retrouvera le mois prochain! En attendant, si vous voulez plus de détails, vous avez bien entendu les vidéos de chaque semaine, signe par signe, décan par décan. Vous pouvez appeler le 3210, aussi la ligne d'RTL, ou aller sur euh, astro-RTL.fr ou sur le site du TV Magazine. Mmh.